Je m'appelle Céline Simon, j'ai créé une agence de rencontres qui porte mon nom. Je suis présente dans les départements de la Charente Maritime et de la Charente. J'ai donc un bureau à Royan, à Angoulême et le plus récent est à La Rochelle. Je fais partie du réseau Love Expert, un réseau de professionnels qui est présent en France et à Genève. J'ai toujours été attirée par les relations humaines, les relations amoureuses. J'ai toujours aimé créer des couples autour de moi. Puis, il y a quelques années, je me suis dit mais pourquoi pas ouvrir mon agence euh, et me lancer. C'est une reconversion pour moi. J'ai été commerçante pendant 8 ans, j'avais une boutique sur Sojon qui se fonctionnait très très bien. Mais euh, j'avais euh, toujours euh, cette idée de créer une agence de rencontre. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit mais il faut le faire sinon euh, je me lancerai jamais dans cette aventure. J'ai été formée au métier et puis aux relations amoureuses, à la psychologie. Donc je suis une indépendante, mais je travaille en réseau. Toutes les personnes qui viennent me voir recherchent la même chose, vraiment une rencontre sérieuse. Sur les sites internet, il euh, y a des gens qui font des rencontres, hein, ça peut arriver. Mais L'avantage en fait, en passant par, par une agence, en passant par moi, c'est que vraiment déjà, il euh, y a ce contact qui est là. Donc moi je suis réelle, je suis présente, donc on se rencontre. On discute ensemble des, des profils, des problématiques. Et puis, euh, là, la, vraiment, l'avantage, c'est d'avoir des profils de personnes sérieuses, de personnes qui ont vraiment envie de, de, de, de s'engager dans une relation et euh, des personnes libres. C'est-à-dire que je demande vraiment des euh, justificatifs euh, pour être sûr que les gens soient bien divorcés, veuves, célibataires, etc. Ça, c'est vraiment important. Lorsqu'une personne s'inscrit dans une agence, je ne fais pas que de lui proposer des rencontres mais je l'accompagne. Tout premier entretien est vraiment important puisque je vais apprendre à connaître maximum la personne. On va définir ensemble ses goûts, ses loisirs, sa personnalité et puis également comment elle imagine la rencontre, comment elle imagine la personne. L'accompagnement il va durer vraiment en fonction des besoins des personnes. Il y a plusieurs cas de figure. Si euh, tout se passe bien, bah, tant mieux, euh, ça super, les gens n'ont plus besoin de moi. Et puis, ça peut être également une relation qui démarre, il peut y avoir des, des petites interrogations. Donc, dans ces cas-là, on reprend rendez-vous pour refaire un point, et puis on en discute, voir ce qui se passe, les points positifs, les points négatifs. pas à moi de dire aux gens de quitter ou de rester avec une personne, bien sûr, mais euh, ça permet de faire un petit point. Ça peut être du coaching, du coaching en séduction, ça peut être un conseiller en image. Par exemple, ce type de chemise, c'est vraiment très sympa parce qu'elle peut faire plusieurs occasions pour sortir, c'est très chouette, pour aller travailler, pour dans la vie de tous les jours. J'ai passé mon diplôme et je suis également conseillère en image. Ça peut être un coaching sur les relations amoureuses. Il y a différentes choses. En fait, mon service s'adapte vraiment à la demande, à vraiment ce que les gens ont besoin. Et on travaille sur les points améliorés, sur les, les choses qui peuvent être essentielles pour, pour être heureux et puis, et puis faire des rencontres.